Bonjour, nous prions sur ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis et nous prions sur le thème des psaumes et des cantiques divins et nous prions les mystères glorieux donc nous prions dans la divine volonté, nous prions immerger dans la divine volonté nous prions pour toutes les âmes passées, présentes et futures en union avec tous les anges et tous les saints et nous demandons un déluge de grâce sur toute la création dans tous les temps passé, présent et futur euh, voilà des grâces de sanctification des grâces de salut, des grâces de paix des grâces de protection des grâces de bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il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 Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tu l'as fait presque égal, tu l'as fait presque l'égal des anges, tu le couronnes de gloire et d'honneur, tu le fais régner sur tout ce, qui, ce que tu as créé.